Un champ lexical bien connoté, deux, trois jeux de mots ambigus, une manipulation décalée de leurs symboles et clic, y a plus que laisser faire les algorithmes. Maintenant on va pouvoir préciser un peu les choses. Anti-nationaliste, je fais dans le fave bashing, y a rien de plus gratifiant que les voir nous détester. Propos disqualifiant, aucun peut m'affester, Bah je connais l'amour, je connais la mort, comme Alain Bachon, fantaisie militante, je vois pas l'intérêt de réitérer. Quand je les ils pensent qu'ils ont déjà ingéré pas virilité, et combativité Petit gros mec, dans cette lutte tout le monde est invité Ça veut rétablir peine de mort, les crever les migrants Se fout des féminicides, et prend le sur belligérants Or tu ici si les seuls attentats qui tu viennent de leur rang Mais ce serait nous les pouces au meurtre pour soi cohérent Intolérant contre les intolérants On n'a jamais eu honte d'être minoritaire Ils nous voient miniature mais c'est parce qu'on est loin devant Un pied-déjà dans le futur, eux sont jamais fait qu'être en retard Traiteurs, retour au discours menteur sans rature La bête est de retour, ou là Il faut lui redire Ils aimeraient me réduire à ce qu'ils perçoivent en façade C'est vrai que je pèse pas lourd mais ça m'empêche pas de les chasser des manifs Perturber leurs meetings, monter des collectifs Saper leur lobbying, faire fermer leurs repères Entraver leurs trajets, annuler leurs concerts Dénoncer leurs projets, soutenir leurs victimes Accueillir ceux qu'ils rejettent, rendre illégitimes Les baratons qu'ils répètent, rappeler leurs crimes Casser leurs mythes, empêcher qu'ils s'expriment Avec notre taf, leur profite, les décrédibiliser Les diviser, les marginaliser, invisibiliser Leur propagande, la débanaliser, structurer l'auto Des forces collectives, contre leurs agressions Et leurs invectives Que je fais pas le poids tout seul, mais pour stresser le sommet d'un faire j'ai eu besoin que d'un single. Pff, ça se dit anti-système hybride par leur absence, coopératives, associations, centres sociaux, caisses -ce de solidarité, système d'échange alternatifs. Heureusement qu'on a inventé des dispositifs de résistance concrets, sinon avec eux on en sera encore au stade des manifs basés sur des fake news, je vous jure. Ma violence est insurrectionnelle. Je vais pas révoquer mes sursis pour des coups de pression personnelle. Une situation juge dans la psy, c'est l'ordonnée. Jamais je donne satisfaction à ce qu'un fascisme m'ordonnait. Alors, ouais, ils peuvent être trash, mais faut voir dans le détail. Leur défi sur Paname, je les ai frôlés trois fois. Un, ça se cache. Deux, ça détale. Trois, ça s'enflamme. Mais en fait, rien que ça aboie Je connais leur histoire et leur gris de lecture. À l'air, leurs commentaires, ils connaissent ni les l'air, ni les noms. Et ils veulent que je débatte avec eux de la conjoncture. Qu'on parle réalité dans les fantasmes qui se Ils amalgament identité et culture. C'est de ne pas en avoir s'accroche au passé parce qu'ils ont pas de futur Quand on demande qu'à être, ils demandent qu'à avoir Illusion de la patrie avec des environnements Je libérerai de sa matrice, c'est le début de tout développement La nation n'est qu'une idée, c'est une mauvaise idée y a qu'une bonne unité, celle des prolos du monde entier yeah.